afin que ma route soit empruntée par tes pas, et que mes pas empruntent les tiens, afin que, devenu voyant, je puisse à mon tour offrir le secours de ma main à qui la demande. Merci de m'aider à garder ma lampe allumée, et à lui permettre de resplendir dans le noir et la torpeur, afin que tout démon, et toute tentative de destruction et d'esclavage soit vaine et sans effet. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.